Bonjour, je vais vous parler de comment sauver le monde. Alors, euh, en toute, euh, en toute euh, humilité, euh, alors, il y a bien euh, du PITR, mais ce n'est pas le but de ma présentation. Vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Laetitia Avro. Je travaille pour euh, l'Oxodata en tant que consultante et formatrice PostgreSQL. J'ai commencé à travailler pour PostgreSQL en 2007 sur le projet géoportail euh, et je suis passée euh, DBA et j'ai commencé en tant que DBA sur PostgreSQL et six mois après je suis montée en compétence sur Oracle et SQL Server. Euh, je me suis amusée avec des super euh, projets, avec euh, des contraintes, de haute disponibilité, des gros volumes. Euh, tout ce genre de, de choses qui sont très très sympas quand on débute euh, et puis qui font que la vie n'est pas euh, la même tous les jours. Je travaille pour l'Oxodata, une entreprise fondée sur trois piliers d'expertise. Euh, en premier, bien sûr, PostgreSQL, c'est notre cœur de métier. Nous sommes tous des experts euh, PostgreSQL depuis 10 ans. Euh, on est dans la mouvance DevOps pour faire communiquer la partie dev et la de partie euh, opérationnelle des, des projets. Et enfin, on accompagne aussi des clients sur la partie cloud pour euh, continuer à garder le contrôle sur ces données. Donc l'Oxodata, c'est euh, du conseil, de l'architecture, euh, du support, bien sûr de la formation, de l'administration à distance ou sur site, et des audits. Le genre de choses qu'une société de service euh, euh, sur PostgreSQL sait faire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Donc, euh, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de faire une boulette en production Non Personne ah, Vous êtes timide, vous n'osez pas le dire. Euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, c'est un cas réel qui m'est arrivé euh, en 2009, je ne dirai pas le nom de la personne qui avait fait la boulette, mais il s'en souvient, euh, je lui ai rappelé récemment en fait. Euh, c'est simple, c'est un dev qui a fait un dilette en, sur une table de prod en oubliant la closeware. Donc c'est un petit peu destructeur et forcément il n'avait pas mis de trans de, il n'était pas, pas dans une transaction donc c'était un auto et il avait supprimé la totalité des données. Euh, donc alors bien sûr tout de suite on pense ben, c'est pas grave on a une sauvegarde on a tous les walls, on va pouvoir tout réappliquer avec du point in time recovery c'est pas si simple parce que le problème c'est qu'il faut trouver quand est-ce qu'elle a été faite la boulette c'est là-dessus de, là de ça dont je vais vous parler. Alors, bien sûr, il y aura du PITR, mais ce n'est pas pour moi le, pas le sujet principal de cette conférence. Le sujet, c'est vraiment trouver à quel moment a eu lieu l'erreur pour pouvoir la réparer. Alors, avant ça, on va parler un petit peu euh, technique. Alors, j'ai simplifié un petit peu les choses. Donc, là, c'est euh, une vision de ce que c'est qu'un serveur PostgreSQL. C'est juste pour poser le vocabulaire pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. Alors, en premier, on a une instance. Une instance, c'est juste de la mémoire et des processus. Ensuite, on a des fichiers de données. Donc ça, c'est que des fichiers sur 10, des fichiers binaires. On est bien d'accord que les fichiers de données sans l'instance, ça sert à rien. Et l'instance sans les fichiers de données, ça sert à rien. Les deux sont interdépendants. Et on a un petit truc là, Ici, là, les journaux. Alors, si vous venez de chez Oracle, vous connaissez le mot euh, « redo logs » ou « archive logs ». Si vous venez de SQL Server, ça s'appelle aussi euh, les journaux de transaction. Et euh, sous euh, Postgres, on appelle ça les « walls. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, imaginons qu'on a un utilisateur qui veuille modifier les données. On commence par monter les, mo les données en mémoire parce qu'on travaille euh, en mémoire pour des raisons de performance assez évidentes. Donc, on va modifier ce petit carré rouge qui apparaît là. Dans ce cas-là, euh, comme les données en mémoire sont différentes des données qu'on a dans les fichiers de données, on dit que la, la mémoire est, est sale, dirty. Et avant de dire à l'utilisateur, ça y est, c'est bon, on a bien sauvegardé tes données on va aller les mettre dans les journaux de transaction. Et là seulement, on va pouvoir faire la réponse à l'utilisateur en lui disant, ça y est, c'est bon, les données sont bien sauvegardées. On est bien d'accord là que les données modifiées ne sont toujours pas dans les fichiers de données. S'il y a un crash à ce moment-là, l'instance au redémarrage va par le biais des numéros de transaction, puisque chaque transaction la base de, dans, dans l'instance sont, sont numérotées, Et il va voir que les données euh, qu'il a ici sont plus fraîches que celles qu'il a là et il fera ce qu'on appelle euh, un, un checkpoint qui lui permet juste de recopier les données. Alors bien sûr cette opération de checkpoint n'est pas faite que quand on redémarre après un crash. C'est fait régulièrement et il y a des paramètres qui permettent justement de s'assurer qu'on le fait suffisamment souvent sans impacter les performances de l'instance. Mais c'était juste pour remettre les choses au point et qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire. Alors, donc, les walls, ça s'appelle comme ça parce que ça veut dire « write a head log », les journaux qu'on écrit avant. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est bien quelque chose qu'on écrit avant d'aller dire à l'utilisateur « c'est bon, euh, j'ai fait, fait tes modifications, elles sont bien sauvegardées euh, ». Ces walls sont archivés ou pas. C'est-à-dire qu'on peut choisir euh, de ne pas archiver les walls, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'en a plus besoin, il est recyclé. Euh, je vous conseille d'archiver les walls. Euh, après, c'est à vous de voir si vous tenez à vos données ou pas. Euh, c'est un choix à faire. Alors, effectivement, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut mettre un peu plus de disques. Euh, mais c'est quand même une option que je vous suggère. Après, à vous de voir si vous avez les moyens de... Euh, euh, de faire ça, mais sachez euh, être capable d'aller dire à la personne qui choisit de ne pas le faire quelles sont les implications. Les sauvegardes. Alors, euh, on parle de sauvegarde physique quand on sauvegarde les fichiers binaires de l'instance. Sauvegarde logique, c'est, euh, euh, pour simplifier, c'est un export SQL. Euh, pour moi, les sauvegardes logiques ne sont pas des vraies sauvegardes. Si vous voulez une vraie sauvegarde sérieuse, vous allez passer en sauvegarde physique. Euh, tout simplement parce que si vous n'êtes pas en sauvegarde physique, vous, euh, vous êtes obligé de revenir à l'heure de la sauvegarde quand s'il y, y a un problème. Donc, imaginons, vous avez une sauvegarde à 1h du matin, vous avez quelqu'un qui fait un problème à 15h, ben vous allez perdre tout ce qui se passe entre euh, 1h du matin et 15 heures. Donc, je vous conseille vraiment de passer en sauvegarde physique. Autre chose, une sauvegarde c'est très bien, mais ça ne sert à rien si vous ne la testez pas régulièrement. Euh, c'est assez récurrent malheureusement de retrouver chez des clients de, c'est bon, j'ai la sauvegarde, et ah bah non, en fait elle ne marchait pas. Euh, donc on teste les sauvegardes, c'est très important. Euh, et euh, ça ne sert à rien de mettre en place des projets de sauvegarde, j'ai vu ça chez des clients, mettez en place des projets de restauration. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout du processus et vous vous assurez que euh, vous avez des sauvegardes fonctionnelles et euh, sauvegarder avec des outils reconnus du marché et pas avec votre propre script euh, que vous êtes bien content d'avoir fait mais qui peut avoir des euh, qui peut vraiment poser des problèmes s'il est bugué. Le recovery c'est euh, euh, tout ce moment où l'instance est en cours de redémarrage et qu'elle est en train d'appliquer les walls pour soit revenir à un instant précis si on lui a demandé ça, soit aller jusqu'au maximum d'où elle peut aller. Pendant toute cette période, euh, l'instance est indisponible. Le point in time recovery, ce n'est pas un voyage dans le temps, dans le sens où on ne peut pas... Euh, euh, revenir, si on a une sauvegarde, on ne peut pas revenir avant, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence par appliquer une sauvegarde plus ancienne et ensuite on applique les walls. On peut aller que dans un sens avec euh, PostgreSQL. Et euh, le point in time recovery, c'est l'opération qui consiste à s'arrêter à un moment précis dans le temps. Et enfin, les timelines, alors ceux, euh, ceux qui ont travaillé sur Oracle connaissent peut-être le terme d'incarnation, euh, c'est les vies d'une instance. Et il est incrémenté à chaque promotion, euh, mais euh, on va dire pour simplifier que euh, là, il sera incrémenté à, à chaque restauration. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, on va simplifier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé D'abord, l'environnement. Euh, je travaille sur une machine virtuelle euh, qui fonctionne sous Ubuntu Génial et euh, PostgreSQL 10. L'archivage des rôles est activé. Euh, les sauvegardes et les restaurations sont faites avec euh, un outil qui s'appelle PG Backrest et euh, pour simuler la production je vais utiliser PG Bench parce qu'on est bien d'accord que si je fais un simple DELETE euh, et qu'il ne se passe rien d'autre sur ma base de test, ça va être très très simple d'aller le retrouver quand est-ce que ça a eu lieu puisqu'il n'y a qu'une ligne dans les walls donc le but c'était quand même que ce soit noyé dans un semblant de production pour qu'on puisse, euh, qu puisse pas me dire bah oui mais c'était facile il n'y avait qu'une ligne dans les walls alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé Donc, Les sauvegardes euh, full étaient faites toutes les nuits, les walls étaient archivés, et euh, dans la matinée, euh, le développeur a fait son dilett avec oubli de la clause closeware. Il m'a prévenu 15 minutes plus tard, ce qui est euh, pas mal comme temps de réaction, euh, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus Déjà, il n'a pas, euh, pas essayé de cacher le truc sous le tapis en disant ⁇ c'est pas moi, j'ai rien fait euh, ⁇ Il s'est rendu compte euh, assez vite qu'il avait fait une erreur et il m'a prévenu tout de suite. Donc, euh, si vous êtes développeur, ça ne sert à rien de cacher les choses sous le tapis prévenez les gens quand vous faites une erreur, ça arrive à tout le monde, et euh, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va aller vous dire « non, mais pourquoi tu as fait ça ?» Et de toute façon, c'est à n'importe quel moment, euh, ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de, de remarque à quelqu'un qui a fait une bêtise, et il le sait qu'il a fait une bêtise. Euh, après, on peut se pencher sur pourquoi il l'a fait et comment faire en sorte qu'il la refasse pas, mais sur le moment à chaud, c'est c'est pas une bonne idée d'aller l'accuser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant, de dans quel état est ma base aujourd'hui Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une, une bête base de données et j'ai initialisé une base. Je voulais que ce soit un petit peu conséquent. Donc, j'ai mis un facteur d'échelle de 600, ce qui correspond à peu près à 60 millions de lignes, ce qui permet d'avoir de, des choses un petit peu conséquentes. Et puis, j'ai lancé un petit peu de production donc, euh, vous avez suivi la, la conf euh, d'avant, donc vous savez parfaitement ce que les signifie. signifient. Euh, alors, j'ai une petite machine virtuelle, donc j'ai pas pu mettre énormément de, de choses en parallèle. J'ai mis donc deux threads et quatre clients euh, et un temps de transaction de dix minutes. Et euh, voilà la boulette qui a été faite. Donc, c'est une boulette qui a été faite sur une table de PG Bench Tellers, euh, une table de, de PG Bench. Et maintenant, on va pouvoir s'en occuper et réparer. Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle est la première action à faire quand il y a une boulette en production Quand il y a une boulette en production, pour moi, la première chose à faire, c'est d'arrêter euh, l'application. Donc, euh, là, l'application la la, étant du PGBench, je l'ai arrêtée. Ce n'était pas compliqué. Et euh, ensuite, la deuxième chose que je ferai, que je ne vais pas faire là parce qu'on est sur une, euh, sur une instance locale euh, et que ça n'a pas d'intérêt, c'est d'aller dans pghba.conf pour empêcher l'application de se reconnecter. Maintenant, on est sûr, il n'y a que nous qui pouvons nous connecter. On va pouvoir regarder ce qui se passe. Alors, quand on regarde ce qui se passe, si je récupère ma souris, elle est là. Euh, je vais avoir besoin d'informations sur, euh, et vous verrez après pourquoi, sur quels sont les OID de différents éléments euh, de ma base. Euh, alors ces OID, c'est pas euh, j'ai perdu ma requête, forcément. Oui, bon, bah je vais aller les chercher. Je cherchais mon cahier, je suis désolée. <rire> J'avais un backup. J'avais un backup, mais... Donc tout va bien. Alors, déjà, je vais me connecter à PostgreSQL. Et je vais me connecter à ma base. Alors, ce dont j'ai besoin, c'est l'OID du tablespace que je vais trouver euh, ici, euh, l'OID de ma base, et l'OID de ma table. On verra après pourquoi je vais en avoir besoin. Alors, ce que je vais faire là, ce n'est pas beau, et, et je vous demande de ne pas refaire la même chose à moins de savoir ce que vous faites. Je vais faire un, un, un produit cartésien, qui est normalement une erreur de programmation. Euh, si, c'est une erreur de programmation de faire un produit cartésien, ça ne doit pas arriver en production. Euh, mais je le fais avec une base qui va, euh, avec une table qui ne concerne qu'une seule ligne, pour justement pour limiter les, débats. Mais, les dégâts. Mais on est d'accord que normalement, si on a un produit cartésien, c'est que soit on a un problème de modèle, parce que les données ne sont pas liées alors qu'elles devraient l'être, soit on a un problème de requête, mais ça ne devrait pas exister. Donc je sais, normalement, en pédagogie, il faut jamais montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà. <rire> non, c'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc là, je récupère euh, les OID qui m'intéressent. Donc, ce sont les numéros internes des objets pour PostgreSQL. Donc, l'OID du tablespace, l'OID euh, de la base et l'OID de la table. Et je vais les copier sur mon petit fichier pour les garder toujours. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir arrêter mon serveur parce que je n'ai plus vraiment besoin de l'utiliser. Donc... Euh. Donc, j'utilise les Wrapper Pearl de Debian et enfin de toutes les distributions Debian parce que je les aime bien, je les trouve très pratiques. Euh, ensuite, comme moi, mes sauvegardes sont faites avec Backrest, mon archivage est également fait avec Backrest, ce qui est euh, plus simple puisque du coup, il va pouvoir gérer mon PITR tout seul. Mais du coup, j'ai besoin d'aller voir euh, mes walls. Alors, on est bien d'accord qu'on travaille... Euh, jamais euh, sur des walls directement. Euh, enfin, on ne travaille jamais sur les données directement, on les copie d'abord. Ça, c'est valable sur, euh, dans tout problème de production, on travaille toujours sur une copie. Oups. Non, il y a un problème. Bah alors, il n'y a personne pour me dire que j'ai mis un deux points, le lien <rire> Alors, qu'est-ce qui me manque euh, Voilà, donc ce que je vois, moi, c'est que euh, ce qui va m'intéresser, c'est ces deux-là, c'est ces deux répertoires. Donc, euh, petite info Donc, les walls dans euh, les walls dans Bacrest sont stockés dans des répertoires qui euh, comporte le numéro de timeline et le numéro de fichier logique. Et à l'intérieur, on va retrouver les fichiers physiques. Euh, et on voit que mon instance a déjà un petit peu vécu. Vous vous dites bien que j'ai fait quelques essais avant. Alors, on va euh, créer un répertoire dans lequel on va pouvoir copier tous ces walls. voilà ça c'est fait ensuite je vais aller donc copier tous mes walls alors c'est pas le bon Hop. donc il y en a un petit peu comme je voulais vous montrer un vrai exemple avec un petit peu de, de choses qui se passent c'est normal ensuite on va aller dans ce répertoire euh, pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Euh, on va faire un truc qui est pas super beau. Ah oui. Et j'ai pas mis d'alias pour quand j'oublie les espaces. Oh, bon. Il <rire> faudrait que je fasse le nombre de fois j'oublie les espaces. Alors, euh, si on regarde là, qu'est-ce qu'on a dans ce répertoire Donc, on a un paquet de « wall ». Euh, ce qu'on voit, c'est que Backrest, quand il sauvegarde les walls, donc il les zippe, et il rajoute un checksum après pour s'assurer qu'une fois qu'ils soit archivés, ils ne, il ne soit pas corrompu Du coup, on va commencer par les dézipper. Voilà. Oh. Ben normalement, j'ai les droits. Non, j'ai pas les droits. Eh bien... <rire> Voilà, donc ce, ce fichier qui est un fichier particulier de BACREST est ignoré, c'est normal. J'aurais pu le supprimer avant. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va. Alors, nous, ce qui nous embête, c'est que du coup, les walls ont changé de nom et les utilitaires Postgres ne sont pas capables de jouer avec des walls qui ont changé de nom. Donc, je vais tronquer tous les noms, de, euh, tous les noms des fichiers. Donc, euh, numéro de timeline, numéro de fichier logique, numéro de fichier physique, je vais tronquer à 24 caractères. Donc, ça, c'est facile. Donc. Ok, il y en a un qui l'a pas renommé. Parce qu'il existait déjà. Je ne sais pas comment c'est possible. Eh bah ben forcément, hein. hop, Puis on va le refaire. Ouh. Est-ce que j'ai pas Non, c'est bon. C'est bon. Euh, du coup, euh, moi, ce que je vois, c'est que j'ai des walls qui sont entre Ici. entre ça. Et ça. C'est bien ça, hein ils sont dans l'ordre, donc c'est bon. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'utilitaire Dump, anciennement pgXLogDump, qui a été renommé euh, en version 10, qui permet d'aller euh, lire ces, ces walls. Et je vais, je vais le faire déjà pour un wall, pour que vous puissiez voir quelle est la structure de ce qu'il y a dedans. ma souris. Donc... S'il veut bien. Donc je lui donne un, un wall à manger. Et voilà ce qui me répond. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans Alors là, on voit que c'est un wall où il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être pas le meilleur exemple. On voit qu'il y a eu des checkpoints on voit qu'il a fait des choses. Euh... Mais ce n'est pas un wall sur lequel il y a eu beaucoup de modifications. Ouais, non, il ne s'est rien passé sur celui-là, forcément. Donc, on va en prendre un au milieu au hasard. Parce que comme ça, non, il n'existe pas celui-là, forcément. Euh... Forcément. Hein. Bon, on va en prendre un ici, là. Celui-là, il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des commits, il y a des inserts. Donc on voit l'ordre SQL en clair. Et on voit derrière Rull avec des OID. C'est les OID que j'ai récupérés tout à l'heure. Avec euh, le numéro de table space, le numéro de base et le numéro de table. C'est pour ça que je les ai récupérés tout à l'heure. C'est pour pouvoir jouer avec Grump, euh, avec Grep dans mes, dans mes dumps de, de wall. Donc du coup, ce que je vais lui demander, c'est... Euh, je ne me souviens plus quel était le premier fichier forcément... Euh... Voilà, c'est celui-ci, le premier. Donc, si je reprends. Alors, euh, PG Wall Dump, on peut lui donner un seul, et dans ce cas, il décode un seul. On peut aussi lui donner une plage de wall, et c'est très pratique. Du coup, je lui donne le premier. Je vais chercher le dernier. Et puis, je vais faire du grep parce que je ne veux pas tout avoir. Déjà, je cherche une opération de « delete. Et puis, je cherche surtout euh, une opération de « dilate qui a eu lieu sur ma table. Donc, je vais pouvoir le faire en lui disant euh, « Tu dois trouver quelque chose comme ça. » Alors, c'était 40 996 et 41 000 pour le numéro de la table. Et puis, je mets tout ça dans un fichier texte parce que je n'ai pas envie d'avoir tout ça sur la, sur la sortie standard. J'ai plus qu'à aller voir mon fichier. Alors, je vois qu'effectivement, il a bien vu des dilettes passer sur, euh, sur cette table. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc ça, c'est le LSN de cette opération en particulier et ce qui va nous intéresser, donc en premier, on a le fichier logique, donc c'est le fichier logique E, et les deux dix d'après, c'est le fichier physique. Donc je sais que ce qu'il faut que j'aille voir, c'est dans le fichier logique E, fichier physique EA. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir récupérer les données sur un seul fichier. Donc je vais le faire ici, EA... Donc là, du coup, je suis allée chercher euh, le fichier logique E, fichier physique EA, et j'ai extrait la totalité du fichier dans un, dans un fichier TXT. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller ouvrir ce fichier, rechercher mon opération. Voilà. Et ce que je vais trouver ici, c'est le dernier commit avant mon opération. Et j'ai la date ici. Et là, j'aurais tendance à dire, bah, objectif atteint, on peut rentrer. Non, il faut quand même restaurer. C'était le but au départ, c'était quand même de faire une restauration là-dessus. Mais vous allez voir. Donc, le but, c'est de s'arrêter juste après cette transaction. Donc, ça, c'est très simple. Ça se fait en une ligne. Donc, euh, c'est backrest, Mon, euh, ma stanza ma que j'avais créée s'appelle main. Euh, J'utilise le mode delta. Le mode delta backrest permet de ne restaurer que les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Donc, ça permet de gagner du temps. Euh, je lui dis que ça va être du point in time recovery, basé sur une cible time, comme on est en Postgres 10, par défaut le, euh, le paramètre standby est à on. Si je lui dis pas que je veux le target action promote, à la fin je ne pourrais plus utiliser mon, mon instance, puisqu'elle serait toujours en mode standby. Enfin, je pourrais lire mais je ne pourrais plus écrire. Donc je lui dis bien que à la fin je ne veux pas que ce soit un standby, je veux que ce soit euh, euh, un stand alone. Et je lui donne l'ordre de restore. Et normalement, c'est assez rapide parce que c'est pas non plus une base énorme, on espère. Bon, hier, c'était rapide Donc forcément oui une euh, ça me paraissait peut-être rapide hier aussi euh, <rire> parce que je faisais d'autres choses en même temps on, on se fait jamais qu'une seule chose à la fois euh, donc c'est oui c'est juste une restore donc comme je vous l'avais dit au départ le point in time recovery c'est pas vraiment la difficulté euh, vous trouverez des tas d'outils qui vous feront euh, tout seul. Euh, vous trouverez des tutoriels, si vous voulez le faire à la main, qui vous aideront vraiment à le faire. C'est vraiment pas une difficulté. Par contre, retrouver à quel moment vous voulez remonter, à quel moment vous voulez vous arrêter, ça, j'ai beau, eu beaucoup de mal à trouver des informations euh, sur ce genre de choses. C'est pour ça que j'avais décidé de faire cette conférence. Et j'ai fait un, un article de blog qui reprend ces commandes, mais en version 9.6, qui s'appelle « Le syndrome OOPS ». Euh, parce que c'est exactement ça <rire> on, on a le, le truc qui marche bien et puis euh, ah, et on, euh, euh, bah du coup ce que je vais faire c'est je vais vous parler de comment éviter que les utilisateurs continuent à faire des bêtises euh, la première chose le premier conseil que je donne toujours aux devs qui n'ont pas l'habitude de faire du SQL le SQL c'est un langage qui est frustrant pour les devs parce que c'est un langage qui se construit euh, par tâtonnement ce n'est pas un langage où on écrit sa requête de trois pages et puis après on teste. Non, on écrit d'abord une requête avec une ou deux jointures et puis on rajoute au fur et à mesure les nouvelles conditions, les nouvelles jointures, etc. Euh, ça marche aussi pour le « delete ». C'est-à-dire qu'avant de faire un « delete », on fait un « select ». Ça nous permet de voir ce qu'on va supprimer et ça permet d'éviter les erreurs de ce genre. Autre chose, quand on fait des modifications de données, on le fait dans une transaction. Postgres répond toujours le nombre de lignes qu'il a supprimées quand on fait un delete, le nombre de lignes qui ont été updatées. Ça permet de s'assurer qu'on a bien fait ce qu'on voulait faire. Et puis enfin, euh, on ne donne pas les droits super admin à tout le monde, euh, et même les droits de modification de données, on les on, on les euh, on les donne que aux, aux bonnes personnes. Bon ben bah, il a décidé qu'il voulait pas ou qu'il lui fallait trois heures pour le faire, <rire> mais c'est pas grave. Euh, ça, c'était vraiment pas le but de ma conférence de vous montrer comment faire du point in time recovery, donc ça, ça pose aucun problème. Et du coup, on va passer à la. Voilà, on va revenir là. Donc, décidément, j'ai plus de souris non plus. Voilà, donc maintenant, on a sauvé le monde. Normalement, on a sauvé le monde en, suffis en attendant suffisamment de temps que le restore soit fait. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire un retour d'expérience pour s'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Même si ça a bien égayé votre journée, vous avez fait des choses nouvelles et intéressantes, donc c'est quand même assez cool. Et euh, je vous laisse poser vos questions. Et juste pour info, on recrute chez l'Oxodata. Il y a une extension qui s'appelle self-update, que je mets pour mes élèves. Et euh, si vous écrivez dit, from machin, il dit non, ça ne marche pas. Oui, mais euh, en production. Ah, bah, c'est bien aussi, ça oblige à écrire where true, quelque chose comme ça. Donc, oui, pas, euh, oui. effectivement, ouais, ouais. Pour mes élèves, c'est bien. Je ne sais pas, pour les autres, il n'y a pas besoin. <rire> <rire> Oui, généralement, ce n'est pas une connerie qu'on fait deux fois. On le fait qu'une fois. Ou alors, c'est vraiment... On... Il y a... Ou alors, il y a l'intention de nuire, mais c'est autre chose. Pas d'autres questions ben, Merci beaucoup